Et voilà, tous est les amis, Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Galaxy. Bon, oui, je trouve sur le. Je me retrouve. Merde, euh, je me suis la maillette. Je me retrouve sur le Let's Play. On avait commencé il y a un bout de temps. Mais, ouais, ça fait, un long... ça fait très longtemps que j'ai commencé ça, mais euh, je vais continuer maintenant. Parce que j'avais oublié qu'il y avait un Let's Play. Bon c'est bon là Arrête ah, me juger là C'est pas très gentil quoi Je parce que j'ai oublié qu'il y avait un SP quoi à Finir Par contre je vous dis, euh, j'ai totalement pas oublié le de euh, de Sonic Aventure DX Sauf que je le ferai pas en fait La c'est vraiment que j'ai la flemme en fait une passe texte c'était drôle une si drôle une pastèque ouais non ah si bing je m'arrête vu oh, ça fait très longtemps très longtemps que j'ai pas joué ok on passe à l'épisode hein T'inquiète pas, hein, pendant les vacances, on va terminer le jeu. Ouais, est-ce que. Mais bon, on va. Ouais, on va avoir un épisode. Ok, et là, c'est un poste de a Beaucoup d'étoiles. Moi c'est Marion donc j'ai entendu donc ça va. Allez t'inquiète Voilà Vous euh, avez sûrement hein, encore pu comprendre ce que j'ai fait Mais hum. c'est pas grave Ça Salut les mecs Je suis au-dessus de la lave Je sais pas si je suis au-dessus de là pas que je pense qu'il m'a remplacé. Putain! Il m'a pas remplacé un cul. Allez, des boss très intéressants comme... Non, pas comme les boss de Bowser ou encore mieux. Oh, très intéressant comme boss. Là, on joue juste au, au tennis. Avec un peu. C'est le tennis, mais une autre génération. C'est du tennis avec ses mains d'ailleurs. Avec une raquette. Oh, C'est trop nul. On donne des coups de poing pour renvoyer la balle. Vous et moi. Euh... Attends, on fait, on... voilà, je sais pas ce que j'ai fait. <rire> voilà. Classe. On a malou, je vise sur lui. Yeah. Voilà. On va t'amener pour l'instant Enfin oh, ça je vais pas faire 100% en fait. ouais. Je vais juste amener le joueur avec fait bon fait. De nos jours il y a toujours des esplés ah. Bah oui on va pas faire que des vidéos comme ça Voilà sans intérêt Bah des challenges un peu voilà ouais. comme enfin, la fois j'ai genre j'ai fait juste une vidéo comme ça sur Mario Galaxy alors que le jeu était déjà terminé là, je vous rappelle si vous n'avez pas suivi bon. ma vidéo regardez quand ah ça c'était bon quoi même, ça. ah je suis même pas encore transformé en abeille c'est magnifique ah oui il y avait un passage secret je l'ai pas pris bon c'est quand même beaucoup ce que j'ai fait. Quand... Donc je prendrai ta l'air, c'est super. Ça vaut la peine. Aïe! Je suis connu contre l'ordi. <rire> yeah! Ow oh. oh yes! Ah uh, non, non, non, non. Non j'ai compris mais non il me faut le costume d'appel. Pourquoi c'est pas ce passage Wow Ça <rire> va pas Une vie T'as d'abord Il me garde juste comme ça. Qu'est-ce qui est Oui, mmh, yeah. c'est un peu moins de trou. Hein. Bon, j'arrête hein. Là vous devrez peut-être mieux entendre moi oh, je l'entends bien donc Yes Oh là il y a un le vert qui vient me foncer dedans Oh la pute, je... t'as vu ça? Ah, là, bah, là on va dire des c'est un peu bizarres. Moi oh, je suis bien ici. Oh, c'était. Oh oui! Oh. C'est normal. Comme si c'était. Euh... Comme si j'étais son mec. Oh oh oh. Je d'accord? Sauf que je suis les animaux Regardez Je suis pas Ouais, non, je suis comme vous madame C'est pas f... ouais, C'est pour ouais, c'est... un peu fort parable Avec il est fou What <rire> Ok, Mario. Comment ça j'ai aussi échappé Non, moi je suis pas échappé, j'ai essayé de sauver la princesse quand. Ah j'ai essayé quoi. Enfin, t'as compris, moi. Ouais. Waouh, c'est beau, il est toile. Mais pas tant. Oh veut nous parler, parlez, Rosanina Armand BAM BALALAN BALAN ça fait non pas 10 minutes mais je vais pas arrêter là oh Mario le game c'est ton nom n'est ce pas oui c'est mon nom bien sûr tes amis euh, sont au garage Allez, bien merci pour la faute. nos alliés qu'on sera aidé par oh. oui. <rire> J'ai mis en tant guillemets le, le aider. <rire> Je suis chiant. chiant. Ouais, ah bah finalement, non, j'ai pas montré le passage à la finale. Je vais vous montrer un bug. Et ouais, mon gars, c'est. Là, euh, qui si bon, vous connaissez pas ce bug? Et aussi, si vous connaissez hein, ce bug, bien sûr. Fait un peu de pas grave. Je t'embête pas plus toi. normalement il fallait faire un pont mais. a besoin de pont qu'on est Mario. Attendez. Je, sais, je suis pas obligé d'appuyer sur ce bouton. Je suis sûr que Mario. Quoi Tu peux pas faire de rebondissement Mario T'es sérieux Bah voilà, pas besoin, que si tu nous dis Vas-y, la caméra de chante. Le mec qui. Il... Le mec il utilise pas avec des techniques normales pour faire ça. Bah, un petit peu, mais. Pas tout le temps. Je sache. pas Par rapport à tout ce que je fais. Hop, ça marche. Ça ouais. ça Ouais, plus, ouais, Faut pas abuser non plus. Le mec, c'est un pro à Mario. J'ai vu ça, ouais. ça m'écraser. Il ah, est trop petit. Ça va, je vais me mocher. What? Pas la santé. Ah oh. oh! Mais qu'est-ce qui fait Mario? Tout le monde en compte. T'inquiète pas qu'on a en compte. Oh! Yeah! Oh, bon, j'arrête. Ouais, j'ai aussi de sauter! Allez, que vous Alors, on y aller avec Alexis ici. On peut continuer à faire ça de toute manière, je serais bien obligé de faire un autre monde. Mais c'est bien quand même, un de Mario, non Il va, il va comme vous. Ah ouais, non, celle là bah, ils ont peur. D'ailleurs, oui, on peut pas voir les yeux des gens. Enfin, si, mais ils sont pixelisés, je veux dire. Ah, c'est devenu moche. Ah ah Tu regardais par l'écran <rire> On regarde l'écran franchement, pas t'a le C'est pas grave. Apparemment c'est leurs voisins. Waouh, enfin, wow, ouais, wow, ouais, wow. ouais. on va avoir tes voisins un peu chou, d'accord. Ah, il faut monter, mais j'en veux Ah, tu savais pas ça, hein Je vais montrer que c'est souple c'est Et C'est là pour le premier niveau on Pour le tuer Là on en là haut Ta Mais t'as vu ça ça fait des tout chou Oh, j'ai pas compris pourquoi Mario est resté en même temps. J'ai juste ça. Ouais. Ah non mais tu peux faire tellement de trucs de ouf dans ce genre. Merde. Alors, normalement, tu ne peux pas faire ça ici. Ah, pas par contre je glitch voilà. Le retour du bug Voilà en fait il faut mettre le euh, joystick Ou euh... mal hum, bah, regarde en fait. c'était un peu bizarre Pourquoi je peux pas monter ici c'est si une pièce voilà. Ah je sais pas si c'était là qu'il fallait aller mais en tout cas je suis Je pense pas non, j'ai triché pour rien Je crois pas que Je crois que ah bah c'est là en fait bah oui pourquoi ils, font... ils nous font faire le détour c'est juste pour des ah, c'est justement pour rien par contre j'ai fait des belles gens ici. c'était beau comment ah ça va mieux comme tout à l'heure un petit peu. Ah, on a besoin de a... se faire. Non, Mario. Je me voyais. Alors, qui est le meilleur Pourquoi si j'attends ce que Wow, he's a... he's got all so good. j'ai pas le... Merde ah, Je sais pas où il est Mario. Oh BARDEN des bombes <rire> oh. Putain il a voulu me tuer mais il est trop nul Ah. Vous demandez. Est-ce que tu fous? <coughs> ah. Euh, faut que je te sauvegarde quand même. Alors, on va se regarder Et la euh, prochaine fois, on va faire euh, l'humain goinfre et euh, tout ça. Donc euh, voilà. Donc je mets marie comme ça pour dire au revoir. Merci à tous d'avoir euh, euh, regardé cette vidéo jusqu'au bout et aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour un prochain épisode de Super Mario Galaxy. Abonnez-vous, bien sûr. C'est euh, le plus important. Mm -hmm.